c'est la régulation par rapport à la volatilité des prix des produits agricoles. Pourquoi Parce que les prix flambent, ou au contraire baissent, et hélas, baissent le plus souvent, parce qu'il y a des jeux mondiaux, d'une part, et d'autre part, des jeux locaux de consommation. Et il est important de maîtriser ces évolutions si on ne veut pas voir nos agriculteurs disparaître. L'Europe a choisi une politique agricole commune et je pense qu'il faut lui redonner les, la vie. Et on a besoin de proposer des mesures pour empêcher qu'il y ait ces, ces évolutions qui tuent notre agriculture. Écoutez, les, ici, on, représ, on est des élus locaux. Et on voit bien que si nos agriculteurs disparaissent, il va y avoir une désertification et tout notre cadre de vie va être modifié. Et c'est important aussi pour les habitants des communes qui ont besoin de pays ruraux autour, qui sont vivants. L'agriculture maintient la qualité de l'environnement, contrairement à ce que disent certains. Et donc nous ici, nous sommes les porte-parole de ceux qui vivent directement les problèmes dans leurs communes et dans leurs régions dans les pays ruraux comme dans les villes. Vous savez, moi je suis d'un département en Lozère, en France, exclusivement rural avec peu de population, des agriculteurs qui élèvent soit des brebis, soit des vaches et la vie est conditionnée par le maintien de cette agriculture. J'ai pu voir aussi l'évolution de la politique agricole commune, puisque j'ai été secrétaire d'État à l'agriculture en France il y a déjà de nombreuses années. Et je dis qu'il faut redonner une réalité au projet européen par rapport à notre agriculture. Et euh, troisièmement, je dois dire que notre formation politique, le PPE, a euh, toujours euh, pris en considération cette réalité des problèmes. Et donc j'entends mettre mon expérience d'élu local, mais aussi d'élu national et européen, puisque j'ai été conseiller des ministres de l'Agriculture, pour défendre un point de vue qui doit donner des chances nouvelles à l'agriculture européenne, qui ne peut pas être dans un système mondial sans régulation, sans protection, et donner aussi une capacité à des euh, marchés locaux, à des circuits courts, comme on dit, de se développer. C'est à la fois une action mondiale pour maîtriser le jeu des financiers et des bourses, mais aussi euh, une action localisée pour favoriser les euh, circuits courts, et la consommation et la valorisation des produits qui sont aussi la sécurité, pour euh, tous les consommateurs. Ne l'oublions pas, en Europe, la traçabilité des produits, la qualité de notre agriculture, c'est la sécurité pour l'ensemble de nos consommateurs.